Mosaïque de perpendiculaire, rempart creux, au milieu, toi, comme une harmonie, en contraste, la délicate glissade de ton pied, dans ta chaussure. J'aspire un instant, jusqu'à épuisement de l'oxygène.